Bonjour, mes chers élèves. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous rappelle la première poésie que vous avez déjà appris au premier semestre. C'est la différence. Écrite par Jean-Pierre Saint-Melon. Suivez avec moi, s'il vous, vous plaît. Essayez de vous rappeler de cette belle, belle poésie. La différence. Pour chacun, une bouche, deux yeux. Deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'à un autre homme. Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident, où est la différence la mystérieuse différence. La différence. Pour chacun une bouche deux yeux, deux mains de jambes. Rien ne ressemble, les un hommes qu'un autre homme. Alors entre la bouche qui blesse et la bouche qui console. Entre les yeux qui condamnent, les yeux qui éclairent, Entre les mains qui donnent et les mains qui débrouillent. Entre les pas sans trace et les pas qui nous guident. Où est la différence La mystérieuse différence. Pour chacun une bougie de yeux. Oui, de mains de jambes Rien ne ressemble Plus un homme qu'un autre homme Alors entre la bouche qui blesse Et la bouche qui consomme Entre les yeux qui grandannent Et les yeux qui éclairent Entre les mains qui donnent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 chez Éditeur 1985 2009 à très bientôt